J'ai décidé d'aller sur la route et d'avancer et de faire ce que je pense bien et d'être le plus libre possible. Donc j'ai décidé d'être artiste. L'idée c'est de faire, c'est d'agir et d'oser et partager peut-être après la suite et transmettre. L'idée c'est de transformer l'expérience de vie en conscience. Donc c'est un grand mot, ça veut dire quoi C'est aller vers les autres et aller vivre des expériences atypiques et se pousser soi-même dans des retranchements. Donc l'idée c'est d'aller sur des terrains, rencontrer des gens dans des situations extrêmes ou pas extrêmes, ça dépend des rencontres parce que rien n'est préparé. Je suis à 100-150 000 photos je suis à 20-25 pays, c'est déjà une expérience personnelle. Donc, c'est d'aller à la rencontre de ces gens-là et de me rendre compte qu'on est tous interdépendants dans ce monde et de comprendre quel est notre impact qu'est-ce que moi je suis capable de faire, de donner à quelqu'un quand j'ai rien à donner sur un pays avec un, un albinos, avec un enfant, en faisant de la photo. Qu'est-ce que je peux donner Donc, ça, c'est déjà la première étape et qu'ils puissent s'assimiler et m'ouvrir ses portes. Pourquoi Comment Donc, c'est des expériences de vie, c'est ça qui m'intéresse. Après, je suis en train d'essayer de comprendre comment moi je peux utiliser ça. Puisque je me rends compte que malgré tout, on peut ouvrir des consciences. Je vois qu'il y a des photographes, il y a des gens, j'ai une culture photographique qui m'intéresse. Je me dis qu'il peut y avoir un impact dans ce travail-là. Quand je suis sur les lieux de mes expériences, au bout de 4-5 mois, ils se tissent des liens très forts, parce que je reviens les voir aussi, 2-3 ans après. J'expose dans le pays, un peu comme font les grands JR, ESA, mais j'expose sur le terrain dans un bidonville. Donc j'expose, mais avec les outils du terrain, donc du recyclé, du papier, des cartons, et je fais choisir les photos par, par les gens eux-mêmes. Donc ceux eux-mêmes qui vont véhiculer qu'est-ce qu'ils ont envie de porter. Donc ça peut être une photo, je te dis n'importe quoi, sur une deux chevaux à Madagascar dans un bidonville parce que le, le, le chauffeur il avait peur d'aller dans le bidonville, il m'a dit c'est le plus dangereux, il ne faut pas y aller. Donc ok, on a caché le, le chauffeur et je lui ai mis les expos photos sur son pare-brise et il roulait à l'aveugle dans le bidonville à, à 5 à l'heure. Et tu avais les gens qui étaient là, et ils se voyaient parce que c'était un petit qui avait choisi de, de mettre son père en photo. On a exposé dans une, dans une favela à ciel ouvert, on a essayé de faire monter des gens de, de brésiliens, hein, pas étrangers brésiliens qui habitent à 100 mètres de l'entrée de la favela, qui m'ont dit mais non, jamais on monte dans une favela, il faut pas faire ça. On a en exposé, assez louvert. L'humain, l'aventure, l'esprit d'aventure, de dire que tout peut arriver, du bon comme du mauvais, et qu'il faut oser aller sans prévoir et sans calculer. La liberté, voilà, vite fait, je pense que le seul endroit ou les derniers endroits où on la retrouve, c'est dans l'esprit d'aventure. C'est une philosophie cinétique, voilà, c'est un esprit. Il n'y a que dans l'aventure extrême que je me trouve cette parcelle de liberté moi j'ai une conviction que c'est le bon chemin que c'est euh, une façon d'être et qu'il faut arrêter de s'enfermer euh, dans des cases dans des manières de penser qu'il faut s'ouvrir donc je pense que c'est ça oui l'idée c'est d'arrêter de, ben, de se faire des, des a priori quoi. alors on nous rend compte de nos propres préjugés avant tout voilà d'où l'expérience d'aller sur le terrain à l'opposé de nos vies euh, euh, stigmatisées, conditionnées, fermées, formatées voilà, on peut en dire euh, il y a un gros combat là-dessus, bien sûr, sur une forme d'éducation, une forme de système qui enferme les gens, qui les oublie d'être spontanés, qui les oublie d'être eux-mêmes, qui, qui, qui sont orientés vers une vie. Même eux, ils ne savent même pas pourquoi. On se rend compte qu'on est interdépendants les uns des autres et que euh, la première chose, c'est d'aller vers l'autre. Et que si on ne s'ouvre pas et qu'on ne fait pas l'effort, on ne peut pas euh, se comprendre. Donc déjà, on voit bien qu'il y a des barrières. Moi, en étant comme je suis mon look atypique sur les pays, euh, tu es jugé. Pas besoin d'être en France pour dire que tu es jugé. Tu le vois dans d'autres pays, dans d'autres circonstances. C'est scindé en différentes étapes. Il y a une première étape, j'ai une agence de, de, de production photo audiovisuelle, six mois par an, qui me permet de vivre et d'auto-financer ses travaux. Quand je pars six mois, il y a encore scindé en deux parties. Il y a une partie maintenant avec le temps où j'ai des commandes d'agences de presse, de magazines, qui me permettent de faire un sujet, de le financer, de faire le boulot. Et à côté de ça, je fais ce boulot parallèle qui est le mien, où je fais une démarche plus longue. Mais ça, je ne le vends pas du tout. C'est personnel, c'est un chemin qui est en cours, on verra. Pour l'instant, je ne le vends pas. c'est très paradoxal. D'une part, tu as l'impression, en parlant de moi, quand tu vas sur un terrain d'être différent de monsieur tout le monde parce que tu te dis que toi tu ne fais pas comme tout le monde, tu voyages longtemps, ceci cela, tu es... mais finalement quand tu rentres tu es comme monsieur tout le monde, tu vas faire ton business, tu gagnes tes thunes en euros, tu as la chance de voyager. Donc le gros problème, il est là L'étonnement, c'est le paradoxe de ces deux mondes, c'est quand tu rentres, tu es incompris déjà par les siens dans ton monde, mais tu es aussi incompris par ceux que tu es allé voir et que toi tu dis non, euh, moi je vais les voir, je suis différent. Donc la frontière elle est là, elle est très compliquée. Et il faut trouver un équilibre entre ça et quand tu vas avoir euh, dans une favela un mec et toi tu dis moi je suis pas comme tout le monde, je prends des risques, je vais faire des photos pour toi, au final il te dit mais toi tu vas aller vendre tes photos, tu vas aussi profiter de ça. Donc c'est ça qui m'étonne le plus, c'est comment on va faire alors, comment on va faire pour tout ça, pour essayer de se comprendre. Tu te rends compte que le frein finalement bah, il est dans le regard de chacun et dans notre perception des choses, tout simplement. Je qu'il faut le temps, la patience, continuer à croire, être optimiste, avoir envie d'aller vers l'autre, se dématérialiser au maximum, je pense, pour qu'on ait des valeurs plus intenses dans nos rapports humains et moins basées sur le matériel, et euh, ouais, continuer à croire en l'humain. Ouais. J'ai envie de dire aux gens, en fait, oser. Plus que de dire, je t'amène, j'ai un chemin, euh, moi je connais, tu vois, je sais pas si tu connais, tu sais pas. Aujourd'hui j'ai de la chance, tous mes, mes missions, mes reportages extrêmes, j'ai eu des situations très graves, se fait braquer dans les favelas de nuit, tu vois, tout s'est bien passé, c'est la vie la chance aussi. Mais envie de dire aux gens, osez, osez tenter euh, quelque chose que vous n'avez pas envie de calculer, de prévoir. Moi tous mes voyages, je les prévois pas, tous mes reportages, j'arrive dans un pays, je sais pas quel sujet je vais faire. Je vais se faire en fonction de la rencontre et du feeling. Donc j'arrive à Rio à minuit, je sais pas ce qui se passe, je prends pas d'hôtel, je prends rien. J'attends et puis on y va, tu vois. En Inde, je prends un taxi, je lui dis roule, même lui il est déconcerté, et il me dit qu'est-ce qu'on fait. Je pense que c'est ça, oser, osons, comme, comme ce que vous faites vous. Osons faire des choses atypiques, c'est extraordinaire. Pour moi c'est naturel. Moi je suis né, ma mère est métisse malgache indonésienne, mon père est français, je suis né au Niger. Et j'ai vécu entre ma naissance et mes 19 ans dans 17 pays. Mon père était un fou. Donc pour moi, c'est une continuité, c'est normal. J'ai changé de pays tout le temps, j'ai changé d'école, de maison, d'amis. J'ai enlevé, j'ai jeté, il fallait que je m'adapte à tout. Pour moi, c'est Aujourd'hui, mon équilibre, c'est d'être instable. Dans une société où c'est l'inverse, on te demande d'être stable, on ne sait pas pourquoi. Donc euh, ça peut être un atout, ça peut être une défaillance, ça dépend. Moi, aujourd'hui, j'en ai trouvé un atout dans mon métier. Là, je monte une nouvelle structure qui s'appelle POPOS. Expédition. Pourquoi Expédition, ça veut dire quoi Ça veut dire que déjà on ouvert, est ouvert, c'est le monde, c'est des pieds d'Afrique, etc., des drapeaux, c'est d'amener des gens, si on peut, qui sont déjà un peu ouverts et engagés dans des terrains qui ne sont pas les leurs, dans des situations un peu extrêmes, pour que peut-être que cette personne une se dise « Waouh, là-bas où j'avais des préjugés, finalement c'est super », et elle communique à quelqu'un d'autre que la vie c'est une aventure et que finalement sans le téléphone, sans rien et en prenant un chemin qu'on ne connaît pas, on vit les meilleurs moments.